Yo Rana les amis, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait ultra plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Et donc du coup aujourd'hui ça sera une vidéo très très très spéciale. Suite à la dernière vidéo, vous avez été hyper hyper nombreux à liker la vidéo, on a dépassé les 50 pouces bleus, c'est juste un truc de ouf. J'ai maquillé Linda, juste là. <rire> Et au niveau des commentaires aussi, euh, franchement, chapeau, il y a plein plein de commentaires. Je suis vraiment heureux de vous lire. Sauf que vous m'avez dit euh, maquillage en fille. Ouh, yes. <rire> Et dans cette vidéo, c'est le moment de revanche de Mademoiselle Linda. Parce que je l'avais hyper bien maquillée. Du coup, maintenant, ça elle de se venger. On va faire ça un peu différemment. Avec euh, ce petit twist qui s'appelle Not My Arm Challenge. Yes. Oh, I'm very muscular. Pour commencer cette magnifique journée Je vais vous présenter euh, ma routine Là, je suis en train de prendre ma brosse à dents <rire> Là, ouais, c'est bien parfait, c'est bon C'est bon, voilà Donc, euh, je me brosse les dents D'abord, je commence par brosser ma gencive et mes lèvres Tout le long des dents, quand je dents. Je ne sais pas où sont mes gants. Une fois que je me suis brossé les dents Je vais rincer ma brosse à dents Voilà Ah, ah il faut se rincer les dents Mmh. Oh, oh. Je, de Je crois que j'en ai un peu sur la bouche. Donc, euh, j'essaie de prendre. Oh. Voilà, j'essaie avec ma main, évidemment. On a une serviette juste devant, sinon. Mais la serviette, ça mérite un peu la peau. Ah, avant, il faut caler ses cheveux en arrière. Voilà, tout beau. Je vais prendre de, de la mousse à raser. Prêt. Ouh. Ouh là là. Ouh là là là là, ça. Donc, euh, mm, ça sent super bon. Oh, non. non. Je mets sur mes deux joues pour que ça... Ouh, c'est les oreilles. là, euh, Non, c'est le cou, là. Mm, c'est agréable, hein. Ouais. Ah, ouais. Faut bien étendre Bah, moi, je rase aussi euh, en dessous les yeux, évidemment. Ça pique les yeux, ce truc-là. Ok. Donc, euh... Non c'est bon ouais Parce qu'en fait c'est décassé de mettre dans les yeux Ça pue Ok c'est bon C'est bon T'es sûr Oui mmh, Un petit bon massage de bon matin ça arrivait vraiment euh, les papilles Voilà Là je me lave bien les mains Ok bah Tant qu'on y est c'est le t-shirt hein. J'ai du mal à prendre mon hasard Ouh Ouh mes cheveux mmh. Ma petite moustache ma petite moustache ma moustache imaginaire comme vous pouvez le voir je suis hyper poilé du visage mmh. ah, je vais boire un peu C'est bon le thé mmh. Mmh. Mmh. excellent une fois que je me suis rasé le visage ça fait <rire> Bah ben voilà je me, je me mets de l'eau mmh. ensuite je me sèche un peu le visage avec une jolie serviette blanche non, en fait, je, je me suis les mains avec, c'est pas du tout pour mon visage. Ouh. Avec mes doigts là... Euh... Et non, ben, je me raserai. <rire> avec délicatesse, évidemment, je me pomponne le visage. Mes cheveux, j'enlève ma couette. Parce que l'Oréal, je le vois bien. Oh oui, j'adore ce programme. Mmh. <rire> Cette vidéo sera censurée par YouTube. Ça fait vraiment du bien de se peigner le matin parce que... Ouh. Parce que... Ma c'est... Prendre une mèche de cheveux et de commencer à, à brûler mon cheveux. Ah Tu m'as brûlé bébé. Ah ah ah ah autre... ouais. Ok ok c'est tu ok, quest ok. que mmh. oh. Oh. Il <rire> euh, y a mon nez qui me gratte Voilà, c'est ça C'est le nez là Ok euh, L'autre nez voilà. Ah bah les deux d'un coup Ok Et là on va faire le. Je vais me prendre euh... Ouh, on a une paire de ciseaux Pour couper Oh non, non pas mes, mes poils de nez Oh oui, oh, non, non, oh, non, non, oh, oui. Euh, Les poils des oreilles aussi Les poils des oreilles On pas mes cheveux oh, On pas mes ah. Je mets une petite noisette Oh. On met sur le front, tu les joues. Ensuite je tamponne avec. Ah oui, donc vous pouvez voir mes cheveux sont hyper longs. Je mets un certain. Bah, allez, vas-y, bébé oh. Parfait. Euh, je me fais une prise de jujitsu à moi-même. On tartine une bonne couche encore. La bouche. <rire> C'est de la poudre magique. Voilà, parfait. Oh, oh oui oh. Hop oh, Il y a plein de couleurs. Je prendre un gros pinceau. Ça te dans toutes les couleurs. Ça c'est euh, pour mettre sur les sourcils. Alors ça, si je prends la couleur marron... Euh, <rire> juste à côté. Je suis hyper doué de mes doigts comme vous pouvez le voir. Sur les yeux et dans les yeux aussi. <rire> c'est important de prendre cette position-là, vous voyez Je reprends ma tablette. En fait, c'est pas de la même couleur les deux yeux. Et j'ai de l'autre côté. Euh, Au-dessous de l'œil, ouais, en dessous. Oh non. Je reconnais. Ça c'est pour euh, la virgule. Voilà. Là c'est ma paupière. Oh dieu. Et j'ai fait euh, un joli trait pour que ça soit discret. On fait un trait encore hyper fin. Je sens que je <rire> devenu miscineux. <rire> C'est important d'avoir de jolis sourcils. Ah bah ben, il faut avoir un sourcil, ça va passer bien. Hein. Ensuite on va continuer à accentuer ce sourcil avec du noir. Oh non, on oh en passe ça. L'objet de tortue, souvenez-vous dans ma vidéo. <rire> <rire> Allez, on met ça. <rire> ok, pas pas mal. Allez. <rire> Magnifique. Maintenant, on va passer à l'étape que j'adore Un Rouge à lèvres Je touche mes lèvres pour être sûr que mes lèvres sont bien là Mmmh, délicieux On en met un peu sur les dents aussi Et voilà, la vidéo est déjà terminée J'espère que vous aurez aimé N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu sous la vidéo Et de mettre un petit commentaire juste en dessous Pour me dire que si vous avez bien rigolé De vous abonner sur tous ces V En cliquant sur le bouton en dessous Partagez tout ça aussi à vos amis Je vous aime, je vous fais un gros cœur. Je pense qu'elle a bien pris sa revanche N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux Sur Facebook, Instagram, Snapchat euh, son snapchat c'est Baby Link Et le mien c'est tankpointeddy euh, Si vous avez aimé ce challenge-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi Quel type de vidéo vous souhaitez voir Je voulais aussi vous remercier d'avoir regardé euh, ma vidéo précédente Vous avez été hyper nombreux Ça me fait hyper plaisir de vous voir, de lire vos commentaires aussi d'encouragement Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste là Vous cliquez sur le petit i qui s'affiche là ou là Il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous Et euh, n'oubliez pas Whatever you do, make it fun. Maururu, Nana, et à bientôt les amis. Peace Merci. <gülüyor> My name is Tedilina. <gülüyor>